Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir, aujourd'hui on fait une vidéo SQDC, la review 238 grâce à Jean-Noël qui m'a remis en main propre l'atomiseur Elixir d'EXO, la SQDC Lacadie à Montréal. Un gros merci Jean-Noël, euh, je l'ai ouvert hier, je l'ai essayé hier, quand on ouvre la boîte, on retrouve l'atomiseur, puis est euh, emballé aussi avec un petit paquet de un petit plastique comme ça ici. Donc, euh, on est comme ça, doublement assuré qu'il n'a pas été utilisé. Il y a aussi une petite pin de plastique qu'il faut casser. Donc, euh, comme ça, on est sûr qu'il vraiment euh, qu'il est vraiment neuf. Deuxième expérience, j'avais acheté le produit. J'avais eu comme cadeau le produit de Riff. Euh, on m'avait donné l'atomiseur Riff. Ça n'avait pas fonctionné, pourtant. Euh, je l'avais essayé à quelques reprises euh, avant manger, après avoir mangé. Euh, j'avais été à coup de 10 sprays. Une fois, j'avais été à 15 sprays. J'avais rien reçu comme effet pour l'atomiseur de Riff. J'avais gardé 30 secondes en dessous de la langue. Ça n'avait vraiment pas été convaincant là. J'avais eu aucune sensation. Pourtant, euh, je suis quand même un consommateur régulier, mais je suis quand même. Euh, ma tolérance euh, est quand même régulière. Euh, on sait là, que je suis pas capable de fumer du shower, là des pourcentages de 80-90%. On sait qu'il y a des joints, euh, j'ai essayé un joint du BC d'internet, là, c'était un 28% là, qui était très très très très fort. Donc je comprends pas pourquoi les atomiseurs n'ont pas fonctionné avec moi. Lui ici, encore une fois hier, j'ai essayé 10 sprays, rien euh, j'étais très fatigué hier, euh, j'étais un peu euh, fatigué, mais je pense pas que c'est à cause de l'atomiseur. Je pense vraiment que c'est à cause de moi-même qui était fatigué. Là, aujourd'hui, je vais euh, en faire 20. Et puis, euh, on va arrêter la vidéo, puis quand, quand je vais revenir, je vais vous dire si ça a fonctionné. Je suis un petit peu craintif d'en faire 20, mais à 10, je l'ai essayé peut-être 5-6 fois. Avec, une fois avec Elixir, 5 fois avec le riff. J'ai eu aucune sensation. Aucune. Donc, on tourne ici. là C'est un peu... Euh, on pèse. Puis, on tourne. Exactement. Donc, le petit trou ici. Puis, je peux vous dire que on dirait que l'élixir, il goûte un petit peu plus fort là le, le petit goût de THC. Euh, après avoir vu ça, je vais peut-être me prendre une petite gorgée de liqueur. Alors, les amis, on compte avec moi? Oui! Alors, on y va! Comptons jusqu'à 20! Voilà, on ne Et voilà, j'essaie de garder ça 30 secondes en sous la langue. Euh, petit goût de THC, euh, j'ai toujours l'impression que ça va être désagréable, mais vu qu'on est des fumées de joint, on connaît ça. C'est pas dégueulasse, ça, ça goûte le, le joint, ça goûte le, le cannabis. Je un petit pareil. Donc, je vais regarder l'heure. Parfait. Donc, euh, on se revoit dans 30 minutes. Et puis, je vais vous dire, là, ce qu'il y en est. Euh, écoutez, j'ai fait 20 sprays, j'ai mis moi, tu de la langue, 20 secondes, 30 secondes. Euh, j'ai mangé il y a à peu près 2 heures. Donc, euh, je ne viens pas juste de manger. Euh, j'ai pas l'estomac vide, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est des tests. J'ai quand même fait 20 sprays. À un moment donné, j'imagine que ça doit faire effet, là, quand même, là. Oh, un petit puis on, on fait beaucoup de rapports puis ça ça sent le cannabis. Ok les boys et les girls, on s'en va tantôt là, pour avoir un peu plus de précision sur le produit Elixir d'Exo. Ciao! Salut gang, on est de retour euh, de la suite pour le produit Elixir d'Exo. Euh, un spray, un atomiseur. On remercie là, à Jean-Noël qui m'a remis son main propre à la SQDC l'Acadie à Montréal. J'ai aucun effet. Ça fait une heure que j'ai fait 20 sprays, vous l'avez vu devant moi. J'ai même pas... Euh, j'ai pris ma douche. Euh, j'ai été sur internet un peu. J'ai pas fumé de joint naturellement pour pas euh, mélanger euh, le buzz. J'ai aucun buzz. Est-ce que je vais réessayer pour faire 30 sprays? Je peux pas. Écoutez, 30 sprays, C'est beaucoup. C'est si vain, me donne même pas un petit chatouillement, aucun boss dans le corps ni dans la tête. Écoutez, c'est à vendre. Ça doit faire effet sur certaines personnes, c'est inévitable. Euh, L'autre atomiseur que j'avais eu, le Riff, je l'ai donné à un de mes amis. Puis lui, ça fonctionne. Lui, ça fonctionne, euh, il l'utilise avant de se coucher. Et puis, il me dit que c'est efficace. Moi, j'ai aucune sensation zéro rien, j'ai fait 20 sprays, je les ai mis en dessous de ma langue, je les ai gardés 30 secondes, euh, j'étais, mon estomac euh, était euh, rempli, mais ça faisait quand même deux heures. Je vais regarder le taux de THC qui allait sur le contenant. <coughs> Indiqué en milligrammes par millilitre, 24.1 milligrammes par millilitre. Donc, est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est faible? Je ne sais pas, mais peut-être se comparer avec d'autres atomiseurs. Je pense que l'atomiseur de Riff aussi était dans la vingtaine. Je me rappelle au début de la légalisation, euh, on était tout excités. Ils vendaient des 3.5 grammes. Euh, tout était back Et puis là, ça faisait quelques jours, quelques semaines. Je pense que Je pense qu'au début de la légalisation, EXO, la compagnie québécoise, qui est maintenant une compagnie ontarienne. On sait qu'ils ont déménagé leur siège social en Ontario, donc Exo n'est plus québécois malgré qu'ils ont toute leur installation encore à Gatineau et qu'ils continuent de produire du cannabis à Gatineau qui est au Québec, mais le siège social est déménagé en Ontario. Quand Exo est arrivé avec le produit Elixir, je capotais, je me disais ah y'a des atomiseurs, euh, c est, c est, ça n'existait pas nos, nos pushers, hein, les, les, les revendeurs de rue n'avaient pas des atomiseurs. Donc je, je capotais, je, je me suis dit c'est. Le cannabis est rendu légal, on est rendu avec des atomiseurs. Euh, on, on parlait aussi des, des, des jujubes, des edibles, euh, des, edible, des euh, produits comestibles. Mais quand j'ai vu là. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup là, de, de publicité euh, sur euh, Internet, pas nécessairement au Québec parce qu'on n'a pas le droit de publicité. Mais on faisait juste l'annoncer. On faisait juste l'annoncer, élixir, élixir. Et puis, dans le marché boursier, dans les actions à la bourse, euh, les actionnaires, là, ils capotaient, ils disaient « Ah, ça, ça va être un super produit. Euh, » Les actionnaires à la bourse, ils s'imaginaient que tout le monde allait avoir ça dans leur poche. Malheureusement, je pourrais pas m'en procurer. Euh, ça, écoutez, 20 sprays, 20! À un moment donné, euh, tu peux pas arriver de t'en shooter 30, là, mais aller plus fort quoi que ce soit, donc, si vous vous essayez ce produit-là, puis que vous avez euh, moins d'expérience avec le cannabis, que vous êtes moins tolérant que Weedman, allez-y mollo. Allez-y mollo. J'imagine 2, 3, 5 sprays. Je ne sais pas. Peut-être se réinformer. Moi, on m'avait dit à la SQDC, sous la langue, garder 30 secondes. Mon ami, ça a été efficace. C'est efficace avec un de mes amis qui, qui fume un peu moins que moi. Mais euh, quand même, quand même, je suis un peu déçu. Pas nécessairement pour EXO, euh, mais pour les atomiseurs en général, ça n'a pas fonctionné avec Riff ni avec EXO. Je te laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo. Euh, c'est c'est pas convaincant. Euh, sois prudent. Sois prudent. Euh, ça peut être peut-être très efficace avec d'autres personnes. Donne un pouce, va voir mon Instagram, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace!